Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette histoire de dérèglement climatique Vous, les arbres. Vous allez pas rester plantés là comme ça Vous en parlez entre vous, comment ça se passe Il y a déjà des millions de victimes, des espèces qui disparaissent, des réfugiés climatiques. C'est l'espèce humaine qui menaçait... un peu de solidarité.